Voilà, bonjour, vous qui allez venir en Inde quelques semaines, eh bien regardez ce qu'il faut vous tenir avec vous, déjà je vous en donnerai à l'arrivée de l'alcool le plus pur possible, là il est à 70% ou 80% seulement, euh, gratte langue trousse de toilette, euh, anti-moustique, anti-moustique, il est en crème, il ne la trouve pas, ben, il faut l'étaler, c'est la crème, autrement il y a du, du, du spray qui est, qui est plus cher, parce que c'est pour nous, alors que ça c'est le truc local, hein. On ne pas en faire de c'est raté. Euh, donc ensuite il y a, il y a euh, donc ça, ouais, une petite huile essentielle, c'est pour désinfecter euh, au cas où. Euh, moi je vous dis, euh, moi je maigris si je ne mange pas des protes, donc euh, l'isolat de poisson, c'est des protéines de poisson, hein, 80% de protéines. Moi je rajoute, donc vous avez peut-être vu dans l'autre vidéo sur la santé, je rajoute du gingembre euh, en poudre. Euh, je rajoute moringa, donc c'est de la poudre de, de, de feuilles d'arbre, juste génial, moringa, regardez sur la vidéo, il y a un lien sur moringa, si ça vous intéresse, ça, ça peut que vous intéresser. Euh, là c'est de l'huile, euh, oh là là, euh, euh, le foie, de euh, mori, il y en a qui euh, qu aiment boit trop, hein. euh, mais c'est tellement bon pour le cerveau. Ça protège les dendrites, hein. donc ça protège autour des dendrites. Il y en a des tuyaux là autour des, des neurones, des dendrites, et puis ils se font bouffer avec l'âge. Ça fait des trucs comme Alzheimer, mais ça, ça les nourrit. Et ça, c'est génial comme protection Alzheimer pour nourrir les, la gaine de myéline qui est autour de vos neurones précieuses neurones que vous savez pas vous servir jusqu'à la fin de vos jours, hein. parce que si les ouais, gars je vois, certains les 20 dernières années ils n'ont plus de neurones alors qu'ils pourraient manger de lui, du foin de morue, de... et là il y a du Regardez ce qu'ils ont mis encore avec. C'est des Oméga 3 et des Oméga 6. Vous voyez avec un, un, un petit. Ça, ok, ça c'est 20, 20 euros. Gna, gna, gna. Et, et, ben, et, et ben, ça, ça fait trois semaines à un mois. On y allant à fond, hein, comme moi et autrement il y a des bars comme ça à 30 g euh, 30 grammes de protéines la barre donc les bodybuilders connaissent bien ça remplace deux repas enfin, ici les talis, les les trucs il y a même pas tellement de protes ça, ça remplace ça remplace cinq repas hein. puis c'est le prix de trois repas alors ils oui, trouve que c'est cher mais on y gagne hein et puis regardez euh, comme toujours il y a il y a un méga 3 un méga 6 il y a des probiotiques c'est la folie, on a tout ça maintenant en Inde, on a, on a tout ça, hein, donc c'est génial. En tout cas, à Rishikesh, où justement il y a beaucoup de japonais, de touristes comme moi, qui, qui ont le pouvoir d'achat, qui sont prêts à mettre un peu plus pour avoir un probiotique, 21, 21 vitamines, et des minéraux, et puis des BCAA, et puis des fibres, et puis 30 grammes de poudre quoi. Donc ça, c'est tout bon. Du charbon actif, amenez beaucoup de charbon actif. Il n'y en a pas ici, ils en ont des dans des petites capsules, mais zéro, s'il faudrait prendre 30 capsules au lieu d'une cuillère à café, de charbon quand vous, quand vous avez trop bien mangé dans un restaurant trop bien épicé, c'est tout. Euh, ça c'est pour... Euh, ah oui, c'est marqué dessus, c'est que le charbon, euh, ça va en même temps, quoi, si vous arrivez trop tard, mais mieux vous prévenir, hein. Sinon, c'est pour la thyroïde. Si vous mangez pas trop de poisson, faut composer la thyroïde, là, du iode, du yod, iode, du yod, du yod. Toute la population moderne et on manque de iode, ça agit la thyroïde. La thyroïde, c'est un messager principal de votre corps. Donc, il vous faut du iode pour que la thyroïde fonctionne bien, mais pour que les hormones soient bien dispatchées malgré l'âge. Et puis voilà, donc tout ce qui était santé, euh, santé des yeux aussi, hein, voilà, on voit un bras, génial. Et puis après, pour pouvoir vivre en Inde, anti petit moustique, en crème, j'avais dit, en tube, en moustique, en spray, huile essentielle. Et puis voilà, quoi. Merci, vous avez là, en, en gros, de quoi vraiment euh, vous portez même mieux que chez nous, parce que j'ai trouvé pour 150 roupies. J'hallucine, ça fait 2 francs 56, ça fait 160 euros. Oh, pardon, 160 roupies. avec un euro, vous avez 80 roupies. il y en a 132, 132 roupies. Et puis il y a 15 capsules, Je ne même pas 10, donc pour, pour un euro, vous avez 8 capsules, une semaine, hein, une semaine de traitement, il y a, il y a du concentré, de tout, l-carnitine, ginseng, il y a des flavonoïdes, il y a, des, des, des, il y a 5 aminoacides, il, il, il y a vraiment toutes les vitamines, tous les minéraux. Euh, moi, ce qui m'a fait acheter ça, c'est pour si peu cher, c'est pour le sélénium, hein. Mettez en pause si vous arrivez à grandir, zoomer. Euh, sélénium, il y en a une quantité à 100% de sélénium par capsule, ce qui est du incroyable. Hein. Essayez de voir le sélénium, ce qu'il y a dans les autres produits. C'est 0,4%. Hein. Là, par exemple, là-dedans, sélénium, c'est 0,4%. Hein, donc là, c'est c'est pour la mémoire, le cerveau et tout ça. Vous voyez, vous, vous rappelez que la boîte est de l'autre sens, donc tout va bien. Et anatomie, pas de pub, de l'esprit. Voilà, merci.